J'ai pas envie, mais si on fait rien, Kate et George seront morts pour rien. J'ai peur Moi aussi, John. Je vais tous les défoncer Bon, on a essayé de faire un truc bien. Six va faire diversion à l'extérieur pendant qu'on essaie d'ouvrir la porte de la Bassword. Bonne chance, Six Ouais, merci les gars. 6, on se retrouve à l'intérieur, ok Là, faudra faire exploser la base. J'ai suivi le briefing, hein, c'est bon. Les trois ODST sont avec toi Non, je les cherche, je sais pas où ils sont, ça commence à me gaver, là. <rire> T'as regardé dans ton cul? Emile, <rire> s'il te plaît, c'est pas le moment. Oh, ça va! Les sont <rire> ah bah les voilà, putain, je vous cherchais depuis des heures sans déconner. Ok, alors tout est prêt, on va débuter la mission. 6, engage les hostilités. ODST, préparez-vous à mon signal! Non, attendez! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, 6? Y'a un grenier juste en face de moi. Euh, ouais, bah vas-y, dégomme-le, t'es là pour ça. Non, je fais pas de mal au grenier. Attends c'est quoi le jeu Tu te fous de ma gueule là Désolé chef, mais moi je mange pas de ce pain là. De quoi Quel pain euh, C'est parce qu'il mange pas de gluten. C'est un grognard au gluten euh, Non, c'est un grognard Juste un grognard. Non mais rend pas la tâche plus, plus difficile que ce qu'elle ne l'est, c'est quoi Vas-y explique-moi, c'est quoi ton tri Non mais les grognards, c'est toujours les dintons de la farce. Donc au bout d'un moment, moi, je suis pour la société protection des grognards Les dindons de la farce. Tu prends ton flingue et tu les défonces. Pouf, vraiment, vraiment, vraiment trop chiant quoi, là. Bon, ok pour ce soir, mais demain j'arrête. Voilà, oh on a qu'à dire ça, demain t'arrêtes. Au DST, préparez-vous à l'action